Dans cette section, on va vérifier la communication en Wi-Fi entre le Pycom et votre ordinateur. La première chose à faire est de connaître l'adresse IP de votre ordinateur dans un terminal, tapez ifconfig. Plusieurs adresses peuvent apparaître, mais généralement, celle qui va nous intéresser commence par 192.168 ou 10. Toujours sur l'ordinateur, on va lancer un des premiers programmes qu'on avait écrit, minimalserver.py. Vous vous rappelez que l'on avait mis 0.0.0.0 au niveau de la fonction bind. C'est la valeur joker qui indique n'importe quelle adresse IP, donc celle pour la communication en interne sur l'interface loopback ou celle de notre lopai via le Wi-Fi. Maintenant, sur Atom, nous allons dans le répertoire Pycom et ouvrons le fichier sending_client.py. Il ne reste plus qu'à modifier l'adresse IP vers laquelle on envoie les données pour mettre celle du serveur. On lance le programme et le tour est joué.